Euh, donc bonjour à tous. Euh, juste pour, euh, pour, euh, pour le bon déroulement, euh, je souhaite rappeler aux, aux participants quelques règles de bonne pratique. Donc euh, n'hésitez pas à vous renommer avec vos noms et prénoms et d'activer euh, votre caméra, c'est toujours plus sympa euh, pour les intervenants. Euh, veillez bien aussi à couper votre micro lorsque vous n'avez pas la parole. Euh, et également, vous pouvez poser vos questions à tout moment via euh, la conversation. Euh, je m'occuperai du coup de relayer vos questions au fil de la discussion ou euh, je les poserai en dernière partie euh, du 11-12. Donc, le rendez-vous cette semaine euh, porte sur l'aménagement des petites et moyennes bibliothèques. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'écouter Nathalie D'Aguillon, qui est responsable du bassin de lecture nord pour Clermont-Auvergne-Métropole, et Françoise Magère, qui est directrice de la médiathèque municipale Louise Labbé à saint -Chemont. Donc Nous avons la chance aujourd'hui d'écouter deux retours d'expérience complémentaires, Donc, puisque à Clermont-Ferrand, il, il s'agit de parler de l'édification du pôle culturel Croix-de-Néra, avec notamment la construction en son sein de la médiathèque Jacques-Ralit. Donc, si je ne m'abuse, le pôle culturel a ouvert en décembre 2021. Et euh, à la médiathèque municipale Louise Labé à Saint-Chamond, il s'agira plutôt de parler euh, de, du réaménagement euh, qui est toujours d'actualité, il me semble. Euh, donc, avant de parler euh, plus amplement de la méthodologie et des différentes étapes du projet, donc, Nathalie, est-ce que vous pouvez commencer à nous parler euh, de la genèse de la du projet et pourquoi et comment ce projet a-t-il vu le jour Alors euh... Le, le, le réseau de clermont ferrand métropole est découpé en, en bassins de lecture, et euh, le, il y a eu euh, une volonté politique affirmée depuis, euh, depuis pratiquement le transfert des bibliothèques à la métropole en euh, 2005, de, de mise aux normes euh, des bassins de lecture, et notamment le bassin Nord, qui comprenait trois bibliothèques, euh, Croix de Néra, euh, à Clermont-Ferrand, et une bibliothèque à Blanza, et une bibliothèque à Gerza qui sont des, des communes euh, périphériques de, de la métropole. Euh, la médiathèque à croix de -Nera, elle existait, Enfin, elle existe depuis 1982, mais sous un centre commercial en plein quartier prioritaire de, de la ville. Et, euh, elle était obsolète, elle était vieillissante. C'était un bâtiment qui n'avait pas été conçu pour être une bibliothèque au départ, donc ça posait pas mal de problèmes. Et puis... Euh, euh, il y avait une volonté des, des élus de, de mettre aussi à jour euh, une bibliothèque des années 80, une bibliothèque plutôt, euh, enfin plus, plus contemporaine avec des services euh, différents. Donc euh, le, très tôt, le projet de construction, euh, de reconstruction à 150 mètres. En fait, on a reconstruit euh, de l'autre côté du parking euh, d'Auchan. Voilà, on est très proche, on est encore très très proche de, de, de tout ce qui fait le cœur de, de, de ces quartiers, de ces quartiers nord. Euh, et euh, ce, ce projet euh, Très tôt, voilà, il, il, il, était, il était présent. Euh, ça a duré un moment, ça a été long trouver la, la, la parcelle, etc. Et puis, euh, avec le confinement, enfin, on en parlera d'être tout à l'heure aussi. Enfin, ça a été la construction, a, ça, ça a duré, on a fini par ouvrir. Euh, ça faisait 40 ans qu'on était ouvert, puis 82, on a rouvert une nouvelle médiathèque euh, en décembre 20, 2021. C'est est un pôle culturel qui, compte, qui comprend la médiathèque Jacques parce que parallèlement à ce projet de reconstruction, il y a eu un projet aussi euh, autour de la musique sur toute la métropole, euh, avec des lieux de répétition, des lieux d'enregistrement, de, euh, des, de, euh, des studios d'enregistrement... Euh, avec différentes possibilités sur toute la métropole, et il était en euh, euh, projet de, de créer un lieu de, pour les pratiques amateurs pratiques débutantes et pratiques amateurs pour euh, compléter l'offre euh, du territoire. Et euh, l'idée des politiques euh, euh, a été de, de réunir dans un seul bâtiment les deux entités sur les quartiers nord. Donc euh, ce qui est, le projet de médiathèque au départ est devenu un projet pôle culturel qui comprend une médiathèque et un pôle musical avec des studios euh, de répétition et un lieu ressource euh, pour l'accompagnement des, euh, des pratiques musicales euh, Associative, amateurs, débutantes. Ok, euh, à mon tour. Alors, bonjour. Donc, euh, à Saint-Chamond, il y avait déjà une première euh, médiathèque municipale donc, euh, qui, qui s'est euh, achevée et ouverte euh, en 1994. Donc, euh, cette médiathèque fonctionnait euh, dès le départ avec un fonds ancien également, et euh, 2000 mètres euh, carrés dédiés aux collections. Euh, donc, euh, depuis les années euh, 2010-2015, euh, il y avait déjà des premiers projets et des premières esquisses euh, de reconfiguration d'espace. Euh, et c'est réellement en 2019, je dirais, après euh, le, le rapport euh, Orsena-Corbin aussi, qu'est euh, euh, qu née euh, l'envie de, de créer quelque chose de différent, hybride, collaboratif et puis euh, euh, plus proche de l'esprit de tiers-lieu. Euh, donc voilà, donc une première euh, designeuse avait été euh, embauchée pour euh, faire une proposition, euh, rencontrer euh, les, les, les publics, euh, l'équipe, euh, voilà, pour faire un, un premier euh, projet. Ensuite, euh, ce travail a été repris par euh, une chef de projet, donc on, on, je pense qu'on en parlera un petit peu plus loin justement des, des partenariats et comment on a construit ça. Euh, donc, euh, le bâtiment, alors, il, il est très grand euh, et il comprenait donc la médiathèque et le cinéma. Euh, le cinéma a déménagé en 2020 et la volonté municipale a été de euh, remettre euh, un équipement culturel à la place du cinéma. Et donc, c'est une salle de spectacle donc, qui s'est euh, qui, reconstruite dans cet espace-là en 2020, donc on a pu l'ouvrir en juin 2021, parce que c'est vrai qu'on a traversé aussi une période un peu tumultueuse du point de vue des, de l'avancée des travaux. Euh, ensuite, dans cet esprit tiers-lieu, on a voulu très vite y mettre aussi le bureau information jeunesse, qui aujourd'hui s'appelle jeune. Euh, donc voilà, donc l'équipe le, le, le, Infojeune va nous rejoindre là, la semaine prochaine, on en parlera aussi, euh, et l'atelier numérique. Donc en fait, ce, ce tiers-lieu comprend une salle de spectacle, la médiathèque, euh, l'ancien Bige et l'atelier numérique, qui lui, en revanche, a été euh, localisé dans un bâtiment à côté. Étant donné une ambition assez importante dans l'offre numérique, euh, l'atelier le, le, numérique donc, a un espace qui est très grand et qui n'aurait pas tenu dans les nouveaux locaux de la médiathèque. Voilà pour le début. Et euh, juste euh, au niveau des acteurs, qui, enfin, quels acteurs avez-vous réunis Est-ce qu'il faut définir un comité de pilotage sur la métropole euh, clermontoise, euh, c'est défini euh, euh, de manière très euh, formelle, c'est-à-dire que euh, les copiles, euh, c'est euh, les élus et puis quelques acteurs. Euh, euh, c'est pas les équipes, c'est pas les techniciens euh, et ce c'est pas les équipes euh, euh, concernées qui font partie. Alors, il peut y avoir les directeurs, bien sûr, directeur de la culture, euh, euh, évidemment, mais euh, le comité de pilotage, voilà, c'est lui qui décide euh, du euh, de l'architecte la, enfin voilà, qui, dé, qui désigne, qui désigne le, le, le, le lauréat du concours d'archi euh, et puis du, qui valide le programme qui est réalisé euh, euh, par, euh, euh, par les équipes et par euh, l'aide, ce qui a été le cas pour, pour le projet du pôle culturel euh, avec un programmiste en fait. Mais euh, il y a une, une grande différence entre Copil et Ecotech euh, pour, pour la métropole clermontoise. Quoi. Voilà. Oui, euh, c'est la même chose. En fait, le, le copil est composé des euh, directions et élus. Euh, donc, le cotec était composé de la chef de projet, direction, euh, architecte euh, et puis la, la direction du, du patrimoine et du développement durable. Euh, ça, c'est pour la partie euh, copie Ensuite, euh, il y a eu beaucoup, forcément beaucoup d'allers-retours. Alors, il faut aussi noter qu'il y, y a eu un changement. Euh, le, le maire est, est resté le même euh, en mars 2020, mais l'équipe municipale a un petit peu changé. Donc, euh, euh, les personnes qui étaient euh, à l'initiative du projet sont, sont toujours encore là, mais avec d'autres délégations. Et donc, on a une, une nouvelle élue à la culture euh, qui nous a accompagnés donc, depuis euh, un an et demi euh, sur ce nouveau projet. Et euh, nouvel élu euh, je veux dire, à qui on, on, on enseigne aussi beaucoup de choses, mais qui a quand même donné des orientations à un moment donné quand on en avait besoin. Donc ça, c'était important. Voilà, donc en fait, on a toujours quelqu'un à qui s'adresser quand on a euh, soit une, une interrogation ou un, ou un problème. Ou, euh, euh, voilà, on n'est on est jamais seul sur le bateau et, et heureusement. Et euh, moi, j'ai aussi eu cette chance d'avoir euh, cette euh, chef de projet, Margot, qui était là euh, dès mon arrivée. Alors, pour ma part, je suis arrivée, euh, je n'étais pas non plus euh, au départ de ce projet, je suis arrivée à Saint-Chamond à la sortie du tout premier confinement en juin 2020. Et euh, donc, la, la chef de projet le projet venait d'arriver euh, trois mois auparavant. Et elle avait déjà commencé un, un travail avec euh, euh, avec euh, l'équipe, euh, et, euh, et puis bon, avec euh, le Copil, le Cotec, euh, voilà. Euh, je ne sais pas trop euh, si on continue là-dessus. <rire> le... euh, Peut-être juste euh, comment, fin, comment, vous, comment le Copil et le Cotec euh, travaillent ensemble Est-ce qu'il y a des réunions euh, euh, régulières euh... Non, pas pour nous, Il les réunions très régulière du Cotec, bien évidemment, avec tous les services supports, mais il euh, n'y a, a pas de lien, en fait. Le, le, le Copil, webin. en fait, c'est le Cotec qui est le plus important. Le Copil, il est là euh, pour euh, valider des choix, euh, des choix. Mais, mais après le travail, euh, euh, la, la menée du projet, ce n'est pas le Copil, c'est le Cotec. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas lieu à de, de, de rencontre. Voilà. En oui, tout, bon tout cas, pour la, notre projet et pour la métropole, voilà. Après, parfois, ce sont les mêmes personnes qui vont planter CPO2 aussi. Oui, d'accord. Oui, chaque projet, ouais. oui. À partir du moment où euh, l'architecte a été choisi, où les, les, euh, tout, tout a démarré, je veux dire, on a eu nos rendez-vous hebdomadaires avec, euh, avec l'architecte euh, dans les espaces. Euh, on a fait des retours. De temps en temps, il y avait aussi notre direction ou des GS qui étaient présents. Euh, voilà, mais en fait, c'est des constants allers-retours. Euh, entre euh, tous les acteurs euh, du projet, qu'ils soient Copil ou Cotec, euh, euh, élus. Euh, voilà, Donc ça c'est pour la partie euh, organisationnelle. Et euh, du coup, donc, qui dit euh, projet, dit appel d'offres Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de ce volet-là euh, comment, euh, co comment aussi après on poursuit le travail avec les programmistes et euh, les architectes alors nous on a eu des un, un problème de coût très rapidement et je crois que c'est le problème de pas mal de chantiers euh, en cours, c'est-à-dire que euh, entre ce qui est évalué en termes de coût et les enveloppes. Euh, pour les lots euh, qu'on prévoit et euh, quand, on, quand on ouvre les enveloppes, il y, y a des surpouts euh, phénoménaux euh, pour certaines parties, notamment tout ce qui est euh, grosses œuvres. Et, et ça, ça avait commencé déjà en 2017, et je crois que ça s'accentue. Donc ça, ça pose des problèmes parce qu'il faut retravailler du coup, le projet euh, du, de, euh, euh, architectural et même pas, enfin le programme. On essaie de s'y tenir parce que c'est ce que les c'est ce qu'on veut nous, mais euh, en termes d'archi, de, de, ouais, ça, ça, ça peut être compliqué. Euh, alors après, le travail… Nous, enfin, je vous montrerai tout à l'heure un, un, un petit document qu'on a, qu a réalisé euh, euh, parce qu'on a candidaté au prix livré d'eau de l'aménagement intérieur. On l'a pas eu, euh, mais ça, c'est pas grave parce que euh, voilà c'était vraiment un, un, un petit euh, un petit défi qu'on s'était lancé, mais il y, y, y a aucun problème de ce côté-là. Mais du coup, on a réalisé un document qui est bien adapté pour… Euh, pour vous le présenter euh, ce matin, euh, le choix qui s'est porté. Euh, euh, par exemple, voilà, notre collectivité jusque-là, euh, pour la construction de bâtiments comme cela, euh, sélectionner le copier, sélectionnait trois, euh, trois archis, trois candidats. Et puis, s'en rendu compte qu'en fait, c'était, euh, euh, ça ne permettait pas de faire un vrai choix, c'était plutôt des non-choix euh, avec trois candidats seulement. Donc maintenant, ils ont acté euh, d'avoir cinq candidats. Parmi les dossiers, enfin, la première étape, la première sélection, c'est cinq et plus trois. Euh, mais là, ils ont choisi vraiment quelque chose d'audacieux. Euh, c'est François Guibert euh, de Bordeaux qui a, eu, qui a, eu, qui a été lauréat, qui a eu le concours de maîtrise d'œuvres. Euh, c'est lui qui a, si vous en avez entendu parler, qui a fait aussi. Euh, la médiathèque euh, le jardin de la Culture Arion, tout près de Clermont-Ferrand. Euh, c'est une grande bibliothèque qui a eu d'ailleurs le, le prix l'aménagement il y a deux ans ou trois ans, peut-être. Euh, je ne sais plus, mais assez récemment parce qu'elle a ouvert en 2019. Hein. Euh, voilà, donc c'est un choix audacieux, c'est euh, une, une bibliothèque euh, tout en rondeur, avec un patio hein, euh, intérieur en rondeur aussi. Euh, mais ça, c'est... C'est enfin, un choix audacieux, c'est... On a senti vraiment euh, des architectes qui, qui voulaient vraiment faire euh, euh, des choses qui se démarquent, euh, mais euh, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que du coup, il faut négocier beaucoup de choses. Ça ne correspond pas forcément au programme. Euh, et on n'a pas toujours été forcément sur des... Sur des... Euh, sur les terrains d'entente euh, avec l'archi et, et d'autant plus que c'était un choix de notre part euh, enfin on en parlera après mais euh, il n'a pas eu la, la mission mobilier ça c'était clair pour nous on ne voulait pas qu'il ait euh, enfin on voulait pas laisser la mission mobilier aux archives parce que euh, on sait que souvent bah, ils, ils se font ils se font plaisir ils mettent beaucoup de design enfin je vais en parler après tout à l'heure du mobilier parce que c'est prévu mais euh, on a eu aussi euh, euh, donc ce, ce, ce choix de bâtiment, euh, tout en ovalité, euh, tout, en, tout en rondeur, enfin, en fait c'est très, très difficile à, à construire, c'est très difficile à aménager, c'est très difficile ensuite à, à meubler, ça pose, euh, ça pose plein de problèmes. Les entreprises, euh, euh, ben, elles ont, euh, euh, ouais, que ce soit les menuisiers, que ce soit les plâtriers, que ce soit bien sûr les, les, les gros œuvres, et, ça, a été, ça a été complexe pour eux. On a des vitrages courts qu'il a fallu faire... Euh, euh, fabriqué sur mesure en, en Espagne. Bon, tout ça, c'est des surcoûts. Euh, ça, c'est un beau bâtiment, du coup, mais c'est beaucoup de. C'est pas évident. Bon, mais ça, c'est le choix des, de la, de la proposition euh, de, de, de, de, de François Guibert et de son cabinet. C'est ce qui a été validé, c'est en, en copie, c'est ce qui a été choisi. Donc, faut faire avec. Mais des fois, ce n'est pas facile. Et notamment, voilà, avec euh, certains archis, euh, par expérience, on a reconstruit aussi la médiathèque à Alphonse Alfon Odé à Gersa, et on a eu euh, des, une équipe d'archis très, très à l'écoute, qui comprenait ce qu'on voulait, qui faisait plein de propositions par rapport à, à ce qu'on ce qu voulait, et là, ça a été plus compliqué. Euh, C'est-à-dire... Euh, ils avaient des, des, des propositions bah, dont on ne voulait pas, euh, notamment d'aménagement de la section jeunesse qui était très contraignante, on ne pouvait plus mettre de bac. Enfin, bon, voilà. Bon, ce n'était pas facile de leur faire entendre. Et, euh, et puis, il euh, y a toujours, je, je vais caricaturer avec une anecdote, mais les, euh, bah, nous, on a besoin d'admettre un photocopieur parce que euh, les gens viennent beaucoup euh, faire des photocopies hein, de ce service qui est ouvert. Et ben bah, ça a été compliqué de le placer, ce photocopieur, parce que les archives, bah, ils trouvent que c'est moche, un photocopieur, sur un beau mur blanc. Et, euh, et puis, en plus, il y a un buteur de cartes au-dessus, donc c'est très très laid, mais, mais nous on a tenu bon, voilà, donc il on, on, y a des, des espèces de bisbilles, ah ouais, mais c'est moche les photocopieurs ben ouais, mais nous une fois un photocopieur, ça sera moche, mais on va mettre un photocopieur, point, voilà, donc ça c'est une anecdote, mais c'est avec cer certains archis, <coughs> ça, ça c'est plus ou moins facile, et avec euh, François Guibert, ben, voilà le dialogue n'a pas été forcément euh, bien facile autour de ces questions-là, voilà. Ouais. Ok, alors euh, l'architecte euh, qui euh, a été retenu est celui qui avait déjà fait la salle de spectacle, donc euh, il, a, il a travaillé dans la continuité du bâtiment, puisque c'est toujours un seul et même bâtiment, euh, et euh, c'est sa première bibliothèque, donc euh, il a visité la médiathèque de Lyon-Pardieu, il me semble, et quelques autres bibliothèques, il avait quelques petites idées, euh, mais euh, voilà, qu'on a dû réajuster avec lui, euh, par exemple la banque d'accueil, euh, donc il l'avait nommé le comptoir, euh, et donc le comptoir, il le voyait assez au fond, euh, dans, dans, dans l'espace de l'entrée, mais plutôt vers le fond, il le voyait énorme en rond, donc euh, voilà, et c'est surtout, surtout ce qu'on ne voulait pas, par exemple. Donc on a, on a dû le convaincre que euh, non, on ne veut pas de, de banque euh, d'accueil massive, euh, et puis, on voulait quelque chose d'assez proche des automates, puisqu'en fait, on, on a aussi profité de, de l'opération pour installer les, euh, les automates. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, il s'est occupé de l'ensemble des lots euh, donc, qui concernaient les travaux et euh, des lots, euh, des deux lots mobiliers. Mais c'est vrai qu'on en parlera un petit peu plus tard et euh, du choix particulier qui a été fait ici. Euh, donc, en règle générale, je veux dire, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que c'est plutôt l'architecte qui a eu euh, plusieurs soucis avec quelques entreprises. Euh, voilà, au niveau des coûts, je ne les ai pas encore. En fait, on est encore en plein dedans. Euh, la médiathèque va seulement rouvrir en décembre. Donc, euh, j ai, j ai, on n'a on pas, pas les, les chiffres finaux euh, euh, et euh, le surcoût éventuel. Donc, euh, voilà. Euh, quoi dire d'autre bah, je... Peut-être… Excusez-moi, Françoise, euh, il me semble que vous, vous avez, euh, vous avez réemployé du mobilier euh, de, de l'ancienne, enfin, comment elle était avant. Donc, pouvez-vous voilà. nous parler un peu de ça Alors, effectivement, dans, dans les neuf lots, en fait, des, des travaux, euh, il y avait deux lots mobilier, Un lot euh, mobilier, donc, euh, réfection de l'ancien mobilier, Borjo, Xolis. Euh, euh, donc, c'est un, un mobilier en bois avec euh, du métal gris, euh, donc assez connu euh, dans les années 90 et puis qui est très massif, mais euh, voilà, qui, qui est plutôt euh, solide. Et donc, il y avait aussi une volonté dans l'équipe. Euh, dans, dans l'équipe il, il y a aussi un, un, un esprit et je, je, je le salue hein, un esprit de, de conservation euh, que ce soit euh, dans, dans, dans les ouvrages voilà, dans le mobilier euh, dans le développement durable bon, ça, ça va te pair, et donc qui, euh, qui avait très envie que ce mobilier soit euh, réutilisé et donc d'où l'idée de, de faire aussi un, bon c'était aussi une volonté municipale de faire un, un lot euh, mobilier donc euh, menuiserie et peinture blanche. Voilà. Euh, et un lot mobilier neuf pour euh, le reste des, euh, des besoins, à savoir euh, donc les bureaux d'accueil, euh, du mobilier en jeunesse un petit peu plus, plus actualisé. Euh, donc au début, je veux dire, un n'était pas évident en fait comme lot parce que le, le il n'a pas trouvé acquéreur au départ. Et puis finalement, c'est une, une entreprise de Lyon qui s'est euh, positionnée sur euh, le lot menuiserie et euh, qui s'est engagé dans cette grande aventure. Donc en fait, euh, toutes les grandes étagères qui avaient cinq tablettes euh, ont été en partie euh, rabotées et repeintes. Voilà, donc il y a eu plusieurs prototypes. Au début, le premier prototype n'était euh, pas du tout convaincant. Finalement, je veux dire, on a, on a réussi, ils ont dû faire plusieurs bains de peinture. Donc voilà, euh, on a réussi à, donc, à, à reconvertir ce euh, euh, ce mobilier, et qui est là actuellement, je veux dire, en, encore en train de se monter. Euh, voilà, donc ça c'était pour, et, et sinon pour, euh, donc si jamais personne n'avait répondu euh, au second appel d'offres, on aurait acheté que du neuf. Ouais. Et c'est une entreprise de, de Lyon qui a eu euh, le, le lot du mobilier neuf, euh, voilà, mais qui qui, qui euh, équipait aussi pour la première fois une médiathèque. On a on a beaucoup de premières fois dans ce chantier. Mais, euh, voilà. <rire> mais pour l'instant on a euh, on n'a pas eu à lutter pour pour une photocopieuse. D'ailleurs, dire, c'est vrai que ça me fait penser qu'il faut absolument que qu'on lui trouve sa place. Euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses à réajuster. On rouvre le 13 décembre, donc euh, on est vraiment en plein dans l'aménagement des tablettes euh, et des bacs. Voilà. Et donc, ce, ce réemploi de mobilier, ça a été euh, était une volonté euh, pour des questions plus euh, économiques ou euh, de durabilité enfin, alors, il y avait euh, l'envie de, de, de, de ne pas se débarrasser non plus de mmh. ce mobilier très solide, déjà. Euh, une envie, euh, c'était plus une, un souhait écologique aussi, hein, de ne pas copier le côté. Voilà, donc euh, maintenant, si on n'avait pas trouvé à cœur, on aurait acheté du neuf, mais je trouve que ça, ça a fonctionné. Donc, euh, voilà. Après, je vous inviterais vraiment à voir le résultat à partir du 13 décembre. Euh, donc, euh, vous pourrez voir un petit peu comment. Comment on a fait Ouais, c'est surprenant la première fois parce qu'en fait, quand on connaît euh, le, le, le mobilier exotique, on se dit tiens, euh, bon bah ce mobilier peint en blanc, pourquoi pas Mais euh, euh, c'est assez surprenant, surtout quand on voit euh, des nouvelles, des nouveaux aménagements de médiathèque avec ces euh, étagères assez assez basses, plutôt pleines, euh, euh, blanches, euh, voilà. Donc euh, euh, ce qu'il faut surtout souligner par rapport aussi à ce, à ce projet, c'est qu'il euh, se voulait euh, décloisonnant, Enfin, on voulait décloisonner un petit peu les espaces, euh, l'espace jeunesse était au premier étage, euh, on avait très peu de, de, de bonne lumière, il a fallu faire un, un énorme travail de lumière, euh, euh, l'architecte a, a vraiment euh, fait, surtout, je pense que ça a réussi, ce sera ce, ce grand travail qui a été fait autour de la lumière et des LED qui sont dans les poteaux, qui sont... Enfin, il y a des lèvres un petit peu partout. Voilà, on ne manquera pas de lumière dans ce nouveau projet. Euh, voilà, donc ça c'est pour le mobilier. Euh, donc à l'heure qu'elle est, je veux dire, les, les collègues y sont. Euh, on, on a un petit peu peur de ne pas avoir assez de place, mais euh, bon, on y arrive. <rire> Euh, donc euh, en fait, ouais, donc qui dit projet de construction et de réaménagement euh, induit forcément de reconsidérer sa politique documentaire, ses projets de médiation et son œuvre culturelle. Comment, Lisa, comment Lisa excusez-moi, oui. je peux parler un petit peu du d'immobilier oui, euh, oui, si aussi vous pour revenir. de l'expérience. Juste, bien sûr. Euh, chose importante, c est, c est, on n'a pas donné à la mission mobilier, on a acheté du neuf quasiment pour tout, sauf les espaces internes, on a récupéré, mais c'était du mobilier d un, d un, qui avait 40 ans. Hein, du borjot euh, voilà donc euh, on avait juste un peu acheté euh, euh, au fur et à mesure il y avait des choses récentes un bac euh, par ci euh, une table par là mais très peu donc euh, on, a, on a pris du mobilier neuf sauf pour euh, euh, le, les services internes et, euh, et les réserves on a récupéré bah, des étagères des choses comme ça du, des bureaux qui étaient en bon état pas forcément un très design mais en bon état voilà par contre pour les espaces publics c'est du, du neuf et on est passé par l'UGAP en fait sans faire, parce que l'UGAP est en marché déjà avec la métropole donc euh, euh, ça nous, euh, et et il, présente, enfin, il propose surtout du mobilier euh, BCI qui nous intéressait beaucoup. On avait fonctionné comme ça avec, euh, avec la médiathèque euh, Alphonse-Dodé à Gerza qu'on avait reconstruite et qui avait rouvert en 2019. Donc on a, on a voulu faire la même chose. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que... Euh, on voulait faire une médiathèque très, très conviviale, confortable, très, euh, euh, mais qui ne soit pas trop design non plus. Pour, pour nous, c'était important et on, avait, on craignait que le, cet architecte, parce que c est, c est, c est ce qui s'est passé à Rion, ait des propositions de trucs très chers, très design. Et, et nous, c'est notre parti pris. Hein, euh, euh, on se dit que oui, enfin, que les médiathèques, si on veut qu'elles soient vraiment troisième lieu, qu'elles soient accueillantes, ben, il faut faudrait pas trop en faire des, des, des, des, des, des lieux euh, des lieux où on trouve du mobilier que jamais, enfin, ouais, des, des canapés à 30 000 euros. Voilà, C'était euh, important pour nous, voilà, du mobilier simple, mais en même temps euh, confortable. Donc ça, euh, l'UGAP et puis BCI peuvent le proposer, des choses euh, très très très, euh, très qualitatives et, et sans que ce soit, euh, euh, ça fasse peur, quoi. En, en gros. Donc là, c'était important. Et la deuxième chose, c'est un vrai levier d'appropriation pour l'équipe. Parce qu'on euh, a travaillé, c'est très lourd, euh, ça prend du temps, mais c'est très important. L'équipe, basée sur le ventariat, et pratiquement toute l'équipe a participé, on a fait des groupes de travail pour, euh, pour choisir le choix du mobilier. Et, euh, et ça, l'équipe a apprécié. Et puis c'est approprié le lieu vraiment. Parce que, c'était important parce que ce lieu, on avait beaucoup de craintes parce qu'il euh, était reconstruit, mais reconstruit euh, pas aussi grand que ce qu'on aurait voulu, euh, plutôt euh, plus petit. Donc, on craignait beaucoup, on disait, mais euh, comment on va faire pour, pour proposer d'autres services On voulait plus de, de, plus de, de tables de travail, on voulait plus d'ordinateurs euh, publics, on voulait plus de ci, plus de ça, plus de ça. Et on se dit, mais dans, ce, dans ce, cet espace... Euh, euh, comment on va faire pour, pour euh, caser tout ça et offrir tout ça. Donc, on avait beaucoup, on était sceptiques, on était même un peu démoralisés. Et, euh, et l'équipe de s'approprier, de, de, de travailler sur euh, le mobilier, son implantation et l'aménagement, c'est un vrai levier euh, managérial et d'une, et puis de, de, c'est très positif. Donc, voilà, les, euh, euh, euh, voilà pourquoi c est, c est, ça a été important que ce soit nous qui choisissions notre, notre mobilier. Merci Lisa, désolée. <rire> <rire> Oui, donc c'est vrai que c'est très important aussi d'avoir un, un bâtiment et des aménagements qui ne euh, relèvent pas trop du geste architectural, mais qui soient aussi euh, au plus près des usages et euh, que ce soit pratique et euh, que, les, que le public puisse s'approprier. Euh, donc, euh, je voulais revenir du coup à ma, à ma précédente question. Euh, donc, comment vous avez euh, reconsidéré votre politique documentaire, euh, ainsi que vos projets euh, de médiation et votre offre culturelle Alors, euh, en fait, le... Avec notre chef de projet et l'équipe, on s'est dit que, bon, nouvelle médiathèque, donc euh, nouveaux espaces, sachant que le secteur jeunesse descendait au même niveau que euh, les espaces adultes, on, on a travaillé ensemble sur à la fois la politique documentaire, donc on, on a aussi fait trois groupes de travail, l'un sur euh, euh, la politique documentaire, l'autre sur euh, les nouvelles modalités d'accueil avec euh, l'installation des, des automates. Euh, et et puis, euh, et aussi l'installation du bureau information jeunesse, parce que c'est quand même une équipe qui vient dans l'équipe aussi. Ça, on pourra aussi en reparler. Et, euh, et un, un troisième groupe de travail sur les actions culturelles, euh, définir une année type, euh, comment est-ce qu'on on, on va reconsidérer euh, la médiation. Et, euh, et c'était des groupes de travail où euh, les... Donc, les, les, chaque personne participait au moins à un groupe, voire deux, selon les, leur disponibilité. Euh, et c'était une, une grande émulation aussi euh, donc, euh, durant toute cette année, en fait, qui a été bon, extrêmement chargée. Euh, donc, c'était un travail d'équipe qui était en continu. Déjà depuis 2020, enfin, 2021, depuis, euh, depuis qu'on a pensé les espaces, alors, on a ils ont peut-être moins participé au choix du mobilier, mais en revanche, à, à tous les besoins. Euh, voilà, ils ont été tous sondés euh, à un moment donné, euh, dans, dans, par secteur ou par, par, euh, dans leur groupe de travail, sur euh, comment ils voient leur médiathèque et euh, quels nouveaux aménagements à, à penser. Euh, il faut aussi que je souligne que pendant toute cette année, le, on avait une annexe qui était ouverte. Donc les travaux ont démarré en, en janvier 2022 et se sont achevés le 21 octobre donc livraison du chantier. Euh, et on avait une petite annexe avec 10 000 documents euh, à disposition des, des usagers qui nous ont beaucoup suivis. Donc euh, l'équipe était aussi euh, euh, donc, à la fois dans le projet, dans l'acquisition de nouvelles collections et, euh, euh, et donc dans, dans le fonctionnement de cette annexe. Euh, voilà, je veux dire, euh, la, la question c'était un petit peu comment repenser la pole doc. oui en fait êtes un peu éloigné, euh, et effectivement dans le groupe pole doc, euh, donc les, les, les participantes euh, ont surtout travaillé sur une nouvelle répartition de l'ensemble des collections, donc euh, elles ont choisi euh, 12 pôles différents pour, pour les documentaires, et puis sinon pour la, pour la fiction il y avait, il y avait euh, des choix euh, évidents en fait qui, qui s'étaient manifestés, donc euh, voilà. Euh, on a aussi mis en place un fonds ado qui est juste au niveau de l'entrée et, et en face du bureau en information jeunesse. Ça aussi, c'était une nouveauté. En fait, la nouveauté, c'est aussi de, euh, de conquérir beaucoup plus enfin, plus de public en tout cas, et l éventuellement de les rajeunir un petit peu, mais, mais de servir aussi tous ceux qui sont là et qui euh, parfois avaient un petit peu peur hein, de, de ce projet de départ. Euh, voilà, mais après, on pourrait dire énormément de choses à la fois, mais je vais laisser Nathalie continuer. Voilà, sur. sur oui. Le partenariat, euh, comment on a continué toute cette année, les équipes, etc. Il y a eu énormément de choses. Voilà. Oui. ben oui, nous aussi parce que euh, en fait euh, c'est pareil. Enfin, on avait, on avait travaillé de, de très en amont du projet avec l'équipe et puis les, les partenaires et, et on les a élargis bien sûr. Ouais. Alors nous, deux, trois mots, le fait qu'on soit en, un pôle musical et qu'on on a un lieu, euh, une salle qu'on appelle le salon musique et lieu hybride qui est à la fois euh, qui accueille nos, euh, nos collections euh, nos collections musique qu'on a conservées parce qu'en fait historiquement il y avait une dans l'ancienne médiathèque un, une très grosse discothèque des années 80, mais très grosse discothèque, euh, avec un fonds de référence. Et euh, au moment euh, où le projet euh, s'est bâti, bah, il était en... le CD était mal en point, enfin la musique en bibliothèque, mais on s'est dit, bon, on va, c'est le pôle musical, gardons quand même euh, cette offre de, de, de support autour de la musique et, et euh, essayons de valoriser de, de, de, des choses autour de ça. Donc voilà, on travaille à la fois la petite documentaire, euh, l'offre de médiation culturelle, elle est très liée au pôle musical et ses studios. Mais pas seulement, on a aussi euh, euh, on a un, un grand hall d'accueil. Euh, pour nous, c'était euh, important d'avoir euh, cet espace-là dé dédié à nos partenaires euh, qui, qui peuvent venir euh, l'occuper le, le, le, euh, régulièrement pour euh, faire de la médiation, présenter des choses, euh, faire un, tenir un stand, une permanence, etc., pour, pour, pour parler de leurs activités. Donc ça... Euh, euh, faire rentrer les partenaires euh, dans la médiathèque le plus possible, euh, c'était important pour nous et, euh, et donc euh, les partenaires, bon, ils, ils partenaires ex existaient depuis très très longtemps et l'offre culturelle aussi puisque la médiathèque était déjà très très implantée dans son, dans le quartier, mais là le fait d'avoir des beaux espaces, très bien équipés, eh ben ça permet de, de, les, de les consolider, de les élargir, d'avoir d'autres possibilités. Et du coup, euh, oui, il y a une œuvre culturelle euh, élargir, on a une vraie salle d'animation, on a un espace jeunesse qui est, qui, est très, qui est très bien aussi, on a une salle de jeu, etc. Donc euh, oui, euh, tout ça, tous ces espaces-là, on les avait aussi prévus pour... Euh, pour y faire des choses, hein. ce n'est pas leur chi qui nous a, euh, qui nous a fait euh, ces espaces-là. C'était euh, un programme parce qu'on on on voulait développer ces manières de fonctionner avec les partenaires et d'avoir une autre offre culturelle. Voilà. Est-ce que je peux vite fait partager maintenant euh, oui. euh, je, Alors, je fais, je fais partager, euh, partager mon écran. Est-ce que vous voyez Est-ce que tout le monde voit euh, mon, mon document oui, oui. Après, oui. oui, oui. Okay. Et je fais mode plein écran et je vais juste, pour que vous voyez, juste, euh, voilà, la médiathèque. Alors, vous voyez, prix livre d'eau au espace intérieur, je vous disais tout à l'heure, c'était le document euh, qu'on qu avait fait pour, euh, pour concourir, pour candidater. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il qu est formalisé de cette manière-là, mais ça résume bien. Euh, ouais, tout ce qu'on a proposé ça c'est un petit flyer qu'on avait et on, on en parlera après sur la, on a communiqué, il y a eu des, du boitage de, de flyers dans les quartiers nord euh, avec un explicatif donc là l'implantation de la médiatique vous voyez cet ovale euh, avec à l'intérieur le, le patio et voilà le long du patio il y a des, y a des vues euh, des, des vues du. Euh, dans le patio, il fait 100 mètres carrés, donc il, il nous prend pas mal de place sur, euh, sur, sur des espaces qui pourraient être dédiés aux collections, mais bon, ça fait rien. Euh, L'espace jeunesse, euh, le salon musique dont je vous parlais en haut, avec les collections musique, euh, salon musique, mais il y a beaucoup de. de, de qui peut être, il peut y avoir aussi dedans, il est équipé pour qu'il y ait des petits showcases, y ait des, petites, euh, des, des petits concerts, mais d'autres animations aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mobilité qui peut être poussée. Et puis, euh, voilà, les espaces euh, en bas, euh, tout, tout est arrondi, vraiment, euh, tous les murs. Donc, c'est compliqué. Euh, L'entrée, euh, la banque d'accueil euh, qu'on a fait de faire sur mesure par euh, DPC. Euh, alors, ça, c'est pris du toit. En, en bas, vous voyez, alors, euh, une vue euh, au-dessus. Et en bas, vous avez c'est pris ces du toit. Donc, il y a une vue plongeante sur le patio et à l'arrière, euh, les, les tours, euh, une partie des tours des, des, du quartier de Croix de Néra. Voilà, et puis on avait, euh, là c'est euh, vu en haut du patio, à l'intérieur du patio, notre étagère ronde, euh, et puis l'inauguration, voilà, une écharpe, on avait fait euh, tricoter une écharpe par des usagers qui allaient d'anciennes médiathèques médiathèque, on a fait une grande fête, plutôt que de faire une inauguration euh, festive, on a fait une fête de fermeture, en fait, et, euh, et les gens étaient là, et ça c'était super, et ils ont tricoté, euh, une, voilà une tricoteuse, de, une écharpe qui allait entre les deux médiathèques, 150 mètres, euh, en fait ils ont fait 500 mètres, on a eu... Concours chouette toilette, mais c'est autre chose. Voilà. Euh, et puis des, quelques chiffres. Voilà, je vais arrêter le partage. Euh, oh, je ferme ça. Et je reviens, je reviens vite. Oui. Attendez. Ah mince. Pourquoi je n'arrive pas à revenir vers vous euh, parce qu'en fait, il faut juste que vous désactiviez le partage de votre écran. C'est pour ça. Oui, oui mais je, je voudrais le faire, ça. aller euh, départager, mais je n'y arrive pas. En tout cas, l'espace est très convivial hein, au niveau de, de la discothèque. Oui, euh, oui. J'imagine oui, oui. Ouais. bien des, des petits chocolats de là-bas. Mm. Oui. Euh, ah, ça y est, hop. Voilà. Voilà. Ah. Excusez-moi, du coup. Oui. Pas de problème Je voulais être moins longue que ça. Donc peut-être, Nathalie, vous avez amorcé mmh. la question de oui. la communication. Voilà comment on arrive à fédérer aussi ces équipes autour de ce projet. Comment on communique avec les élus, les financeurs, mais aussi avec les usagers alors, plusieurs choses, et avec les équipes, bien sûr, euh, euh, on, a, euh, on a travaillé très en amont avec les, avec les équipes, ce que euh, décrivait un petit peu Françoise, c'est un peu la même chose, alors le mobilier, mais pas seulement. Euh, euh, puis, on a euh, vraiment, tout, tout, euh, tout a été construit avec, avec les équipes, hein, autour de ça, euh, euh, et on a, on a tout préparé ensemble, euh, c'est important. Les élus, les financeurs, bah, régulièrement, de toute façon, ils avaient des nouvelles... Euh, euh, de par euh, de, des revues de projet régulières hein, ça c'est euh, euh, bah non enfin les financeurs euh, traditionnels région euh, départements, État euh, pas forcément euh, pas forcément euh, au courant euh, mais les élus euh, par contre oui euh, parce que nos élus, en tout cas, mettaient. Euh, une, euh, alors on a un président qui est très attaché, Olivier Bianchi, qui est très attaché aux bibliothèques. Il a été euh, vice-président de la culture pendant longtemps avant de passer d'être élu euh, maire de Clermont et ensuite président de la métropole. Euh, et donc les bibliothèques, c'est quelque chose. Ça, voilà, c'est quelque chose euh, sur lequel il a vraiment une. une, une euh, Enfin, il met beaucoup d'engagement, il a une attention particulière. Et en plus, dans les quartiers nord, sur le, enfin, les quartiers prioritaires de, de la ville de Clermont, il, il double attention particulière. Donc là, il y avait un suivi, euh, il était derrière. Voilà. Il voulait savoir ce qui se passait. Quand il y a eu du retard, euh, il s'en est ému. Enfin, il y a, des fois, il a tranché sur des trucs pour que ça aille plus vite. Enfin, voilà. Donc ça, il y avait un, un vrai soutien, une vraie attention portée. Et les usagers, ben, on a fait.. Euh, euh, on, on a eu une, une compagnie de théâtre en résidence en fait, euh, qui, est, qui avait été en résidence sur le quartier, sur les quartiers nord, et puis qui, qui est passé en résidence avec nous pour nous accompagner sur la préfiguration euh, un an avant l'ouverture, et puis juste après l'ouverture, six mois après, euh, pour faire des actions avec les usagers hors les murs ou dans la médiathèque. Euh, ça, ça, ça a pris plein de petites formes, hein, des, des animations ou des ateliers participatifs, de la co-construction, etc. Et ça, ça a été une vraie richesse. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait couramment, mais euh, c'est un budget. Faut, Il voilà, faut, faut le savoir. Hein. Au regard de ce qu'elle s'est apporté, ce n'est pas tant que ça. Je crois que ça a été 2000 euros, donc ce n'est pas tant que ça. Mais c'est quelque chose de vraiment qui apporte énormément. Parce qu'on fait rentrer des artistes, mais des artistes d'un autre genre, voilà. enfin, qui, enfin, qui en tout cas ne vont pas pratiquer leur art de la même façon. Et oh non, ça, ça a été vraiment une, quelque chose de, de, de, de très fort sur les quartiers nord. Et puis sinon, la communication habituelle, mais on a fait visiter le chantier aussi lors de journées d'architecture. On a proposé voilà, des visites de, à plusieurs étapes, visites du chantier. Et il y a beaucoup de monde, les gens aiment beaucoup ça. Hein. Euh, ils mettent leur casque et puis après, on leur montre, ils posent des questions très techniques. Les gens adorent ça vraiment, aller visiter des chantiers. Euh, euh, L'archi est même venu... Euh, euh, euh, pour représenter, euh, on était encore en chantier, ouais. Euh, donc tout ça, c'est les gens sont très friands de, de ces choses-là. Et, et puis on a, voilà, la communication habituelle après par les voies, ouais, des flyers distribués, etc. Ouais. Et donc, les gens étaient quand même assez au courant. Ouais. Euh, on a beaucoup communiqué auprès de, de, de nos partenaires. Ils étaient relais aussi régulièrement. On, venait les, on allait les voir en leur disant, voilà, on en est là du, du, du projet. On va ouvrir à peu près vers cette date-là. Après, il va se passer ça, etc. Donc, euh, on est beaucoup, euh, beaucoup sorti de nos murs pour aller en parler aussi euh, avec, nos, avec nos partenaires. Voilà, ouais, j'étais un peu longue. Oui, alors, je vais aussi commencer par l'équipe. C'est vrai que c'est euh, le, les premiers communicants autour du, du projet. Euh, la chef de projet aussi euh, nous a énormément aidé là-dessus. Je veux dire, on, on avait euh, euh, des kakemonos avec lesquels on pouvait se déplacer. Donc, euh, on a une maison du, des projets euh, qui est installée en ville. Donc, en fait, elle a, elle a fait plusieurs permanences euh, là-bas, euh, dans nos locaux aussi. Euh, mais c'est vrai que l'équipe a, a énormément euh, discuté, euh, parfois rassuré aussi des usagers qui étaient un petit peu inquiets de, de savoir s'ils si allaient retrouver toutes leur collections, notamment euh, les discothèques aussi. Euh, qu'on a, qu a déplacé dans les espaces. Donc voilà, donc, en fait, en, en termes de, de communication, c'est vrai que c'était une année de communication, une année aussi d'action hors les murs, je veux dire, assez, on est quand même sur un, un territoire qui est très grand, donc on est allé dans les quartiers, on a fait des bibliothèques hors les murs euh, l'été, on est une équipe et deux équipes, se sont aussi... Euh, euh, on fait une petite permanence à la maison des, des projets en ville et d'ailleurs ensuite les commerçants le, leur, ont, leur ont demandé, leur ont dit mais vous revenez quand Enfin voilà je veux dire c'est vrai que je veux dire il y avait une atmosphère assez joyeuse quand on pouvait sortir euh, des murs euh, à la fois pour se montrer pour dire on est on est toujours là malgré cette petite annexe euh, et les 10000 000 documents et puis, euh, euh, en fait, l'équipe le, le, le, euh, a joué ce jeu-là, en, en tout cas, toute l'année. Et puis, on, on est aussi dans un réseau de médiathèques, donc c'est aussi important à souligner. Donc, euh, on pouvait aussi euh, euh, communiquer ça aux, aux usagers, leur, les envoyer éventuellement dans les autres médiathèques. Enfin, voilà, où on a un système de navette qui fonctionne très bien aussi. Donc, c'est vrai que c'était une année très, très dense. Euh, et à la fois assez passionnant dans la construction du projet voilà je veux dire on, on espère que les cinq semaines qui, ou les quatre semaines qui restent avant l'ouverture vont, vont vraiment euh, se dérouler aussi bien et qu'on pourra ouvrir dans le conditions. Euh, voilà après euh, communiquer avec les élus oui on le faisait aussi euh, très régulièrement euh, et puis euh, donc voilà je veux dire il y avait, avait c'était tout il me semble euh. <rire> Ouais. Euh, oui, vous avez fait le tour, euh, Françoise. Euh, si vous n'avez rien sur, à ajouter sur cette partie, peut-être euh, on pourrait parler de ce qui a beaucoup d'importance, à savoir le calendrier et le budget. Donc voilà, comment on arrive à respecter un rétro-planning, euh, voilà, euh, euh, vers qui on se tourne pour demander des subventions. Euh. Alors, le calendrier. Euh... Donc ça a été… Euh, le projet en lui-même, il, il a pris du retard, mais pour des choses euh, finalement qui sont complètement… Euh, qu'on ne maîtrise absolument pas, il a, il a pris du retard. Euh, euh, enfin, C'était politique aussi, euh, euh, il y avait des tractations pour la mise à disposition de, de la parcelle sur laquelle a été construite la médiathèque, enfin voilà. Et ensuite, le chantier en lui-même, ben, il a pris du retard… Enfin, euh, ce que je disais tout à l'heure, ça a été déjà, ça a pris du retard dès qu'on euh, on a ouvert les enveloppes des lots, et notamment des lots de gros, de, de gros œuvres, euh, parce que ça a dépassé les coûts prévus. Et donc il a fallu euh, relancer euh, l'appel d'offres et puis ensuite négocier euh, avec les archives pour qu'on ben, revoie à la baisse certaines choses, pour que le coût euh, ne dépasse pas euh, ce qui avait été prévu au départ. Ça a dépassé forcément. Euh, et, et puis ensuite, le chantier s'est arrêté. Euh, en, on avait pas, il avait pris un peu de retard et puis, euh, bien sûr, en, en plein Covid. Et notre euh, déboire, donc le Covid a bien sûr tout ralenti, parce que le temps après, euh, la fabrication des vitrages courbes s'est complètement arrêtée. Euh, donc tout ça, ça, ça conditionnait la suite. Enfin, le, la pose des vitrages courbes conditionnait d'autres choses à la suite. Donc ça, ça a pris six mois de retard. Et puis on a eu une entreprise qui a été euh, mais vraiment euh, pff, euh, très, très, très problématique. D'ailleurs, euh, je sais pas comment on va faire, mais a, plus personne ne souhaite travailler avec elle. Euh, ils ont tenu aucun délai, ils faisaient n'importe quoi. Ils s'agouinaient, ils, ils euh, c'est ce qu'avait le, le, le lot euh, plâtrerie-peinture. Et euh, ils s'agouinaient tout. Quand ils venaient, ils, venaient, ils faisaient n'importe quoi. Et... Euh, et ils ont retardé, euh, les, les, les, ils ont gêné les autres entreprises, ils les ont Enfin ça, ça c'était très complexe. C'est l'entreprise Forest Décor, je balance, parce que si vous la voyez apparaître dans vos... Euh, euh, ils, sont, ils, sont, ben, ils sont à saint chamond peut-être bien, ou pas loin, euh, de, en ça. tout cas. Non, mais euh, ils sont, on a eu des déboires sur la métropole, puis j'ai entendu parler. Voilà. C'est vraiment une entreprise très problématique, qui ne qui, qui, qui respecte pas ses engagements, euh, qui tire les, les coûts très très bas, et puis qui après ne fait, fait pas ce qu'il faut. Donc... Euh, on balance euh, donc ça voilà donc on a ouvert avec un an de retard un, un an de retard quand même hein. donc euh, ouais c'est un peu long mais je pense que bon c'est un peu le euh, c'est le lot de, de tous les chantiers hein. c'est toujours problématique et euh, les subventions en fait ça, ça ça dépend pas de nous en fait hein. ça c'est des tractations ça c'est serv notre service finance euh, en fait c'est pas c'est pas nous même en tant que chef de projet c'est vraiment nos services support, nos services finance qui euh, euh, qui euh, négocie, et puis c'est des volontés politiques après. Euh, donc, euh, cette partie-là, euh, on n'a pas eu euh, à s'en occuper du tout. Voilà. Le coût, alors, c'était au départ, ça devait être 4 euh, millions d'euros, et puis finalement, c'est 6 millions d'euros, et je crois que ça a été plus au final. Euh, de notre côté, bon, on, on a eu des expériences un petit peu similaires, mais je vais plutôt compléter. Autrement, j'ai l'impression que euh, les rétro plannings ou calendriers euh, en fait, ne, euh, ne sont jamais euh, respectés. Enfin, je veux dire, on, on a beaucoup de mal à les tenir. Euh, nous, effectivement, on a, on a déposé nos, notre dossier à la DRAC euh, donc le, pour la, la, la date limite du 30 avril 2021. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. Euh, entre euh, donc, euh, euh, architecte et puis euh, euh, donc euh, la maîtrise euh, d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, En fait, tout s'est plutôt bien enchaîné. Euh, on a eu, il a aussi fallu penser à, à justement euh, déplacer quelques collections dans l'annexe, ouvrir cette annexe, déménager. Donc en fait, le déménagement s'est fait en décembre 2022, euh, 2021, pardon. Euh, ouais, voilà et euh, le chantier euh, a eu un petit mois de retard ensuite bon, à des matériaux qui étaient euh, euh, qui étaient difficiles à trouver euh, au courant de cette année alors c'est un, un but c'est un, un chantier qui est quand même euh, plus petit que que celui de nathalie donc euh, en fait on, on il était au départ de 1,3 million euh, prévu. Euh, voilà, à l'arrivée, je ne sais pas exactement si on a, on a beaucoup augmenté. Je pense que oui, par rapport à, à l'augmentation des matériaux aussi. Euh, voilà, Donc ça, je le saurais plutôt à la fin de l'année. Euh, voilà, donc ça, c'est pour, pour le calendrier. Et euh... ensuite... Euh... Euh, non, en fait, voilà, je dirais un petit mois de retard, je dirais, par rapport à la livraison du chantier. En revanche, la grande surprise, c'est que ce chantier a été livré le, le 25 octobre, mais qu'il reste encore énormément de choses à chignoler, euh, notamment ouais. aussi en peinture, plâtrerie, euh, voilà, euh, électricité surtout. Là, euh, l'équipe de bureau information jeunesse, enfin Jeunes, devait s'installer euh, demain dans les locaux. Or, euh, la baie informatique euh, n'est pas encore euh, installée. Donc, euh, voilà, il y, y a des petits euh, couacs du moment. Je veux dire, euh, bon, on pense que ça va, être, euh, ça va se résorber très vite, hein, mais euh, c'est vrai que les chances du 13 décembre arrivent aussi très, très vite. Hein. Euh, voilà. Donc, mais dans tous les cas, euh, on va ouvrir. Euh, en, en tout cas, je veux dire, on espère aussi que la signalétique sera euh, faite en temps et en heure. Ce sera essentiellement une, une signalétique sur, euh, faite en vitrophanie. Euh, et, et sinon, il y, y a une grande partie de la signalétique qui est déjà euh, dans, dans les supports, quoi. Euh, en fait, euh, sous forme de, de LED dans, dans les poteaux. Dans euh, donc, ça c'est pour les, les calendriers. Donc, en fait, je crois que je ne sais pas si je pourrais donner un, un bon conseil par rapport au calendrier. Mais en tout cas, euh, voilà. Et on en fait on beaucoup. Euh, parce qu'il y, y a le calendrier de l'architecte, euh, mais il y a aussi mmh. celui qu'on va faire, euh, nous, par rapport au réaménagement. Ouais. Euh, on va proposer pour des ouvertures, moi euh, bon, j'avais proposé deux ouvertures différentes, donc il a fallu faire un rétro-planning. Donc là, on est sur un rétro-planning avec une ouverture le 13 décembre, donc euh, on essaie de s'y tenir. Il est affiché à la cuisine et on le regarde tous les jours. Euh, voilà. Mais, euh... En fait, on, on s'approche du but. Euh, L'équipe est, est toujours aussi motivée. Je veux dire, si ça fonctionne aussi, c'est parce qu'on euh, a envie vraiment de, de relever ce défi, d'aller au bout de ce beau projet. Et euh, en fait, ça, ça fonctionne aussi grâce à des petits points quotidiens et, et, et surtout à euh, euh, des bonnes doses de, de cachet et de brésil. De... <rire> voilà. Euh, bah écoutez, il nous reste 10 minutes. Donc, euh, on est en petit comité. Donc, euh, j'invite les participants euh, qui ont des questions à désactiver leur micro et à prendre la parole. Il y a des questions. Non. Euh, bah Peut-être juste, euh, euh, vous, euh, Nathalie, vous avez euh, le recul d'une année d'ouverture bientôt. Donc, euh, qu'est-ce que. Enfin, comment, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez vu vraiment des changements peut-être sur les publics que vous avez touchés Oui, oui, oui. Euh, alors, ça a été compliqué. On a ouvert en plein contexte sanitaire et, et ensuite avec le pass sanitaire. Et on, on sait maintenant, parce qu'il y a eu des études que dans les quartiers prioritaires et euh, les quartiers euh, de zones sensibles, euh, les, euh, les, les personnes étaient moins vaccinées, avaient moins de passe sanitaire que dans la population globale. Et euh, nous, on l'a vraiment vu, on l'a vraiment senti. On avait très peu. Alors, on est à 100 mètres d'un collège et on n'a on a pas vu les collégiens ou très, très peu, alors qu'ils fréquentaient l'ancienne médiathèque. Hein. Euh, avant le, avant le contexte sanitaire, euh, on, les familles aussi venaient peu. Enfin, on a eu, on a vraiment ouvert dans un contexte particulier. Et puis, petit à petit, avec la levée de toutes ces restrictions, euh, ben les, oui, oui, on a eu un afflux de public, euh, mais qui ça, ça, ça, ça s'étale. Donc, finalement, c'est bien. On n'a pas eu la ruée qu'on a euh, lors d'une réouverture. Donc, euh, finalement, bon, c'est pas trop mal. Euh, mais ce qui s'est passé surtout, ça. ça euh, ceux qui sont venus euh, à l'ouverture nous ont vraiment... Euh fait des retours extrêmement positifs. Et ça, ça a balayé tous tout, tout nos, tout nos doutes, tout nos, toute notre frustration, tout, notre, tout le stress qu'on a eu euh, par rapport à l'aménagement de cette bibliothèque, c'est compliqué, enfin, la fin de chantier qui a été très problématique avec les entreprises et qui, ont, qui, ont, qui nous ont posé des problèmes, etc. On a eu énormément de stress, on a fini par ouvrir, et là les gens nous ont dit, mais on a entendu, mais x fois, et on l'entend encore, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette médiathèque, et qu'est-ce que c'est... Euh, et qu'est-ce que c'est euh, agréable et, et, euh, et ça faisait longtemps que sur le quartier on n'avait pas eu quelque chose d'aussi beau et qu'on a... ils utilisent vraiment ces mots-là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose aussi enfin quelque chose de neuf et d'aussi beau sur le quartier merci enfin, il y avait une gratitude et ça ça a balayé du coup tout notre Puis on... Et ce qui est vrai, c'est que c'est un bâtiment très qualitatif en termes d'ambiance euh, sonore, d'ambiance euh, lumineuse. De, euh, il y fait euh, bon l'été comme l'hiver. C'est un vrai confort à tout point de vue pour les usagers et pour nous aussi. Donc, euh, donc, on a vécu cette ouverture dans, un, ouais, dans un, un confort de travail et en plus avec plein de retours positifs. Donc, ça, c'est super. Et ça balayait vraiment vraiment, euh, ouais, la veille de l'ouverture, on était encore… D'autant plus que je voulais vous euh, vous euh, demander, vous, vous, vous, vous alerter sur une… Euh, euh, un point de vigilance, c'est vraiment, parce que nous, on ne l'a pas eu, notre architecte n'a pas du tout, euh, et puis personne, en fait, hein, ni notre contrôleur technique, nous avait euh, réaffirmé la loi qui demande à ce qu'il y ait 1 m40 de circulation partout. Il y a pas des, ça n'existe plus la notion en bibliothèque de, depuis une loi de 2017. Ça n'existe plus la notion de circulation euh, euh, principale et circulation secondaire. Il n'y a que des circulations à 1m40. Donc, il faut vraiment euh, 1m40 partout, euh, entre tout, euh, s'il y a une chaise en plein milieu, ça ne va pas non plus, mais enfin voilà, il faut 1m40 partout. Et ça, euh, ben, on ne l'avait pas mesuré, que c'était… Enfin, en fait, personne ne nous a alerté sur cette loi, ni l'architecte, ni le contrôleur technique, ni le monteur de mobilier, ni le fournisseur de mobilier, ni personne. Donc, euh, Dix jours avant l'ouverture, on a déboulonné des étagères euh, et réaménagé des espaces parce qu'on n'était pas à 1m40. Donc ça, c'est énormément de stress. Et euh, donc, je... faites attention, faut il faut qu'il y ait 1m40 partout, minimum, mm. <rire> partout, partout, partout. Parce que ça, oui, à dix jours d'ouverture, donc c'est pour ça, je veux dire, dans un stress énorme, euh, il y avait les forêts des corps, avec des pinceaux partout, euh, il y avait des enfin, bon, trucs pas finis. Et puis voilà, les, et les gens nous ont fait un retour extrêmement positif, donc ça, euh, ça c'était chouette. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est en fait, la troisième médiathèque qu'on ouvre, notre équipe, nous, en 10 ans. On a ouvert Blanzin en 2013, on a réouvert Gerza en 2019 et là en 2021. Et en fait, on, met toujours aussi, on change des choses, il ne faut pas s'interdire, il faut dire on essaye, on ouvre comme ça. Si ça ne marche pas, on réaménagera. Et en fait, on réaménage toujours. Il y a toujours des choses qu'il faut modifier en termes d'accueil, euh, déplacer des, euh, euh, des automates de près, parce qu'on l'avait mis là, mais ben, en fait, là, personne n'y va, il faut, faut le mettre là, etc. Il faut, faut faire ajouter des prises parce qu'on n'en avait pas pris assez, etc. Donc, il ne faut pas s faut se dire ça et il ne faut pas le vivre comme, quelque chose de, comme un, un échec ou des, euh, des, des problèmes. En fait, non. Euh, avec l'usage... On, on imagine que ça va fonctionner comme ça, que les gens vont l'utiliser comme ça. Et puis, en fait, pas du tout. On se plante. Et là, je peux vraiment vous dire que le recul des trois médiathèques, euh, ouais, on s'est planté plusieurs fois. Donc, euh, bah, on, change, on fait autre chose, on fait autrement et on, on s'adapte. Et, euh, et c'est inévitable, je pense. Voilà. Et il euh, faut le vivre sereinement. <rire> Oui, exactement. En fait, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Je veux dire, l'adaptabilité, la mutabilité, je veux dire, ce sera, ce sera tout le temps mouvant. En fait, Et je pense qu'une fois inauguré, on verra bien. Si on, on, on laissera l'inauguration se passer, puis après, on va peut-être bouger quelques mobiliers aussi. Euh, voilà et nous on a hâte aussi d'ouvrir et euh, moi aussi j'ai hâte de rencontrer un petit peu les publics Saint-Chamonnet que je connais finalement pas très bien je veux dire dans les... avec les deux dernières années passées et euh, on espère qu'ils vont suivre et on espère en tout cas on a eu aussi énormément d'encouragement avant euh, et au moment de la fermeture de l'annexe euh, c'est vrai que tout le monde nous a souhaité bon courage pour, euh, pour l'emménagement puis là en fait il y a il y a plein de points presse et puis de, de communications qui sont sortis justement pour parler de, de, de tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, c'est plutôt, plutôt encourageant. Donc, euh, voilà. Donc, on espère vraiment que les publics seront au rendez-vous à la réouverture. Et puis, euh, bah, je vous le dirai. En tout cas, n'hésitez pas à, à nous écrire hein, à Saint-Chamond euh, ou, ou à diffuser mon, euh, mon adresse mail. Je vous répondrai volontiers. Voilà. Oui, bah de même, n'hésitez hein, pas si vous voulez vous poser des questions. Je ne sais pas comment on diffuse nos, notre adresse mail. Est-ce qu'on la met euh, sur la, la euh, conversation, euh, Lisa bah Oui, si vous pouvez le faire, ouais, si, ça, si vous êtes OK. Euh... Oui, n'hésitez pas pour poser des, poser des questions, euh, bien sûr, euh, des partages. Il euh, n'y a pas de problème. j'ai J'écris euh, mon adresse mail là, dans la conversation. Hop, hein. Moi, je ne veux pas où je peux le mettre. Euh... Euh, dans Conversation, vous avez euh, saisi un message. Moi, sinon, je vais le faire euh, tout à l'heure. <rire> attendez, je peux peut-être essayer de retrouver votre adresse. Alors, attendez voilà euh. c'est vous. Bon. ok très bien bon bah en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour votre retour d'expérience qui a été euh, très enrichissant et qui a permis aussi sûrement euh, à nos participants d'avoir euh, une vue plus euh, concrète de ce que c'est de mener un projet euh, donc voilà euh, merci à tous les participants d'avoir euh, répondu présent euh, donc, euh, je vous donne rendez-vous euh, le 8 décembre donc, pour le prochain euh, numéro des 11-12. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez euh, suggérer un, un sujet qui soit traité dans les 11-12. Donc, euh, vous pouvez le soumettre sur euh, la parenthèse. Euh, je vous envoie le lien normalement là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions et euh, vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des numéros du 11-12 sur notre playlist sur YouTube, mais aussi euh, retrouver les carnets des 11-12 qui sont des restitutions des échanges des euh, des quatre premiers rendez-vous. Donc voilà, vous avez aussi les, le lien euh, dans la conversation. Donc merci à vous et à bientôt. Merci, bien. De rien, merci. merci de nous avoir écoutés. C'est un peu au pas de charge, mais on a envie de dire plein de choses, n'est-ce pas, François vous êtes, ouais. vous êtes très bien débrouillés. L'exercice mmh. qui n'était pas facile, mais c'était parfait. Ah ouais, c'est chouette de pouvoir parler de ça. À bientôt. À oui. Ouais, oui. À, bientôt, à bientôt. Au revoir. Au revoir.